197, 198, 199, 200 et 201 grains sur la fraise. Je ne comprends pas pourquoi Diane veut que je lui dessine tous ses fruits à la main. Il y a pourtant plein d'images sur Internet. Et papounet, ah. je suis là! Oh, oh, J'ai une journée très amusante à l'école. Oh, Et tu sais quoi? J'ai failli <rire> <rire> Il va te servir, ma cocotte. <rire> oh, d'ailleurs, si tu veux, tu peux regarder dans le frigo et te servir. Il y a une papaye. Elle est bien... Elle <rire> est bien mûre. Celle-là, papa? <rire> oui, celle-là. <rire> Mais Comment tu fais pour savoir qu'elle est mûre? Tu vois, l'intérieur, il est bien rouge. Hmm? Ça indique que ce fruit est prêt à être mangé. <rire> oh! Et euh, les graines, est-ce que je peux les manger? J'ai vraiment faim! Oh, je ne te le conseille pas. Ton estomac risque de ne pas aimer ça. Oh. Mais, mais tu me fais penser. Garde-les à part. J'en ferai du poivre. Mais, euh, euh, hein? Du poivre, papa? Mm -hmm. On peut faire du poivre avec les graines de papaye? Tout à fait. Mais eh il faut les laver, les faire griller au four et puis les broyer. Wow! Je n'aurais jamais pensé à ça, papounet. C'est pour ça que j'aime tant les fruits et les légumes. Ils sont si intéressants. Oh, comme moi! Hein? Euh, ben moi aussi, je suis super intéressant. <rire> oui, ma pépinette, tu es la papaye de mon cœur. <rire> oh, oh, mais euh, je ne suis pas poivrée. <rire> oh, mais non. <rire> <rire>